Salut salut ici c'est Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de CompoTam le numéro 28. Euh, Aujourd'hui nous allons continuer sur le Toubami Room et il se trouve qu'a priori il y aura certainement 3 épisodes sur celui-ci ce qui compensera le fait qu'il y en a eu qu'un sur le DSRI la dernière fois. Euh, voilà, euh, si cet épisode te plaît et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite ben, pas à le faire. Hein. Euh, je t'invite également à ben, ne pas oublier la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et si l'épisode te plaît, tu peux aussi laisser un pouce, voire un commentaire. Ça me fera très plaisir et j'y répondrai. Euh, autre chose, j'ai un dossier euh, qui s'appelle Compotam, euh, le compagnon. Donc j'ai écrit ce dossier euh, pour t'aider si tu veux démarrer dans la composition et que tu as besoin euh, de comprendre un petit peu, euh, si tu veux utiliser ma, ma façon de faire, hein, de comprendre un petit peu comment je fonctionne, euh, comment la musique fonctionne. Euh, et si tu veux simplement parfois juste suivre mes explications aussi, ça peut te servir. Donc n'hésite pas, le lien vers ce dossier est dans la description. Voilà, alors la dernière fois, nous nous sommes quittés sur euh, la... Le, de, la, la reprise du thème, donc Liberscriptus, qui est la reprise du thème euh, du tobamirum en revoyant les parties d'accompagnement du euh, du soliste, donc les accompagnements du soliste qui sont donc le hautbois et le violoncelle. Donc ça c'est fait. Donc je voulais juste changer la couleur ici. Voilà, c'est fait. Euh, on peut juste l'écouter une fois en guise d'introduction. Donc ce thème de croche enlevé qui est apparu d'une manière un peu plus évidente. Alors la partie qui suit. Euh, alors c'est un reproche qu'on m'a fait, c'est que c'est une partie instrumentale qui est relativement longue, qui introduit donc la suite. Voilà. Donc déjà juste cette partie là. Donc ça c'est euh, une façon de passer de Ré mineur à, euh, donc la tonalité précédente, à, en l'occurrence, ici, Sol mineur. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait C'est que le Ré, en fait, le Ré, ben, c'est la, euh, la dominante de Sol. Sol, Si, Ré. Euh, donc, je me suis arrangé pour passer du Ré mineur, qu'on voit ici, À Ré majeur. Ré majeur, et j'introduis donc la septième. Bah, du coup, voilà, donc j'ai un Ré 7 euh, qui permet d'arriver tranquillement sur G mineur. Alors j'ai eu du mal à me convaincre qu'effectivement, c'était trop long. <rire> Parce que j'y tiens, en fait. Euh, tout cet euh, épisode-là, avec ce qui suit, on va le voir tout de suite, euh, c'est une forme de mise en tension qui est euh, la répétition. Tu vois, je répète beaucoup de fois la même chose. C'est un peu voulu, histoire de pouvoir arriver sur quelque chose de différent qui va libérer euh, cette tension-là. Mais, quand même, cette zone-là, cette, zone cette partie-là, est quand même trop longue. Euh, sachant que euh, ça a un sens aussi qui évolue, c'est que c'est le Udex Ergo, euh, comme c'est des bits, euh, d'ailleurs, j'ai pas mis en route ça. Petit aparté. Euh, la séquence, c'est de la composition, et on travaille sur le touba mirum. Je remettrai le bon horaire de démarrage parce qu'il est complètement faux. Euh... Voilà, mais l'idée c'est pas ça, l'idée c'était de venir ici donc sur le requiem, la pièce, donc on est sur la séquence, donc c'est le texte du tu vois euh, qui commence ici et qui se termine ici donc on est sur le Yudex ergo lorsque le juge siégera tous les secrets seront révélés et rien ne restera impuni euh, donc l'idée métaphorique euh, de cette partie là c'est l'arrivée du juge donc appalant, tu vois, c'est très empesé, c'est c'est voulu. Bon, mais quand même c'est trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever déjà ça. Pourquoi ça a fait un truc bizarre là hein On va la refaire moins crisper. Ouais, si c'est bon. C'est jusque là. On va faire ça au plat. <rire> Il m'a mis des couleurs bizarres. Ok. Histoire de voir les mesures. Euh, pareil ici. Tac. Et tac, donc du coup ça raccourcit de trois mesures. Je vais supprimer le passage euh, majeur mineur. Euh, mineur majeur. Je vais être tout de suite en majeur. C'est pas gênant. Voilà, donc du coup Ok, pas plus. Je vais juste vérifier que je n'avais pas cassé le reste, donc du coup on passe de 11 à 7. Et ça, c'est le thème de la suite. Donc Déjà, en au violon seul seul. Repris direct au piano. Avec un contre-champ au oh, bois et l'arrivée du cœur qui est encore la même chose. Euh, alors j'ai une remarque qui est de revoir l'accompagnement parce qu'il est trop tout le temps pareil. Je suis où Voilà. Euh, oui et non. Parce qu'encore une fois, c'est voulu. Encore une fois, c'est voulu. Euh, là où je pourrais y avoir des variations. Euh, bon, là, c'est la première arrivée du hautbois, donc ça, évidemment, je ne vais pas la changer. Là, est-ce qu'il faudrait déjà une variation Je ne suis pas complètement certain. Peut-être après. Parce que là, c'est la deuxième reprise. Euh, le principe de la reprise en musique, ça, en musique, ça légitimise le morceau. Donc si je fais déjà des variations, on risque de se perdre un petit peu. Par contre, à partir de la troisième, voire plus, là il faut varier. Euh, il se trouve que c'est le cas au violoncelle. Hein euh, là il y a tout le monde. Ceci dit, il y a tout le monde plus cœur. Tu as remarqué aussi, le tempo a changé. Cette partie-là est plus rapide, euh, donc il y a quand même des choses qui changent. Euh, mais, mais, mais, mais, mais, mais, j'ai envie quand même d'avoir une légère variation, pas forcément sur le hautbois, parce que, encore une fois, c'est juste sa deuxième reprise, mais certainement sur le violoncelle qui, du coup, euh, a besoin, a besoin peut-être un peu plus euh, de choses. Parce que sinon, il est noyé avec le piano. Déjà, il est souvent à l'unisson avec la main gauche du piano. Euh... C'est dommage de ne pas le dégager de là. Là, il est encore sur un seul. Euh... Oui, oui. Donc là, c'est un, c'est un reset. Hein, on est bien d'accord. Euh... Ah. Il faut résoudre la, résoudre la sens... enfin pas la, pas la sensible mais... Euh, ah Comme c'est bête Ah oui, j'avais tout caché, oui. Il y a le cœur, là. On va le faire jouer, le cœur. Donc du coup, si je mets un Ré là avec sur le dos des, des contre-ténors... <rit> euh cet accord là c'est un accord de sol donc du coup peut-être que le la lui il est un peu trop anticipé euh... le do je veux dire pardon oh. du coup lui, je vais mettre un ré on euh... sur un accord de sol j'ai un mi à gauche ah sol puis mi doré donc du coup si je mets un mi et que je veux une petite variation je peux juste le monter à la tierce hein. euh On va remettre un petit peu ce petit motif. Hein, je ne sais pas si tu as bien entendu. Mais par contre, du coup, il revient ici. Ah. Tu vois la suite Ça, c'est dommage que ce soit perdu dans les graves comme ça. Euh... Ré. Ouais. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais pas... Je vais euh, changer le motif. Je vais monter sur le Ré. Ce qui me permettra... Non. Parce que je préférerais que le Do... Soit au-dessus, donc je vais mettre un La plutôt. Non, ça marche pas. Ok. On garde le Fa dièse. Euh... J'aimerais bien qu'elle soit un peu mise en dehors, cette partie-là. J'arriverai pas parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, on va dire. Tant pis. Mais bon, tu vois l'idée, on verra ça au mix. Euh, ok. Là, piano subito, c'est voulu aussi. Et t'as vu le violoncelle C'est une autre variation. Celle-là est beaucoup plus grave. Euh... Ok, donc seul... dos là si c'est un accord de dos si si c'est un accord de dos c'est intéressant j'entends un truc qui est pas j'ai un accord de dos au piano mais par contre mon bois a un la Et je pense que c'est une erreur. C'est bien l'accord de. Normalement, ça devrait être un accord de la. Ah mais oui, mais c'est un accord de la 7. Mais du coup, c'est effectivement c'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a trop de septième. Voilà. Laisse-lui le là. Euh, ça en fera un petit peu plus dans l'accord parce que du coup, il manque un. Hein. Euh... Punaise, oui. Il est nulle part, quasiment. Ok. Ça me permet d'avoir euh... la tonique, quand même. Enfin, la tonique de l'accord, la, la fondamentale. Ok. Ni il inultum, remanebit. Rien ne restera impuni. Donc c'est pour ça que ça remonte. Mais ni il, rien ne restera impuni. Impuni, c'est inultum. Remanebit, c'est rester. Remain en anglais. Euh, Restera impuni. Mais du coup, j'ai pas mal de montées, mais du coup. à euh... ah, puis là, en plus, c'est une montée à la tierce, avec le bois. Enfin, à la tierce, plus, plus, l'octave. Euh, mais, mais du coup. <rire> bon, reset. Ah, puis en plus. Non C'est quoi ça Oui, reset. Oui, reset. Et ouais, il arrive sur euh, la quinte de l'accord, du coup. Ça marche Ok, est-ce qu'on revoit le hautbois Parce que lui, pareil, il a retourné là. Hein. Alors, presque, il y a des choses intéressantes à voir pour essayer d'introduire à nouveau ce petit motif qu'on a euh, un petit peu plus maintenant. Est-ce que... Alors, ça je peux le mettre en bleu, hein. on va considérer que c'est bon du coup. Euh, donc, la première exposition du thème du hautbois, deuxième exposition avec le cœur, troisième exposition en piano subito, donc presque il n'y a que trois fois, avec à chaque fois un environnement différent, on pourrait ne pas le changer du tout. Mais j'ai quand même envie d'introduire ces petites croches une fois ou deux. Euh... Sachant qu'il ne faut pas rendre le truc dansant, hein, parce que c'est pas le moment. Hein. Et eh ben non, il n'y aura pas de croche. Ça fonctionne pas. Euh, je sais pas où je les mettrai parce que euh, c'est des croches qui sont sur à chaque fois un temps faible, hein, le 2 ou le 4. Et euh, bah, tu as le violoncelle qui squatte beaucoup à ces endroits-là, ou alors il y a déjà des croches. Euh, typiquement, peut-être on y en aurait pu en mettre là, mais comme il y en a là, je peux pas si je pourrais, mais ça ferait redite. L'idée de ces croches-là, c'était d'avoir une réponse entre les deux, entre les deux instruments. Donc... Euh... Ou alors... C'est pas utile ça, pourquoi j'ai un... Ah, parce qu'il était dièse avant, il est entre parenthèses, oui, ok. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je peux guère faire mieux que ça. Euh, ça, m'attriste un petit peu. Ceci dit, c'est le thème, euh, donc c'est sa mélodie, donc... Je vais laisser comme c'est... Si je mets un mi, je suis à l'unisson par avec le violoncelle. Parce que tu vois, ça aurait fait quelque chose de conjoint, alors. ça se tente, allez. Non, non, non, non. Je peux Pas faire plus, puis si j'enlève le là, là il serait plus qu'au violoncelle, ce qui est un peu gênant parce qu'il est déjà pas beaucoup le pauvre. Voilà, bon, ben bah on va laisser comme ça, et puis il a la toute fin, hein. donc la toute fin, je veux juste te la faire écouter parce que de toute façon je vais rien changer. Euh, petit rappel des faits euh, quid sum misère tictorus ticturus. Quem patronum rogaturus, cum vix justus, sit securus. Dans ma détresse, que pourrais-je alors dire Quel protecteur pourrais-je implorer Alors que le juste est à peine en sûreté. Donc ça, euh, c'est une supplique. Et du coup, j'ai décidé de la faire au soliste seul. Euh, ouais, c'est un peu un euphémisme, mais c'est vraiment ça. C'est que pour le coup, il n'y a pas de piano. Donc quelque chose de très... Très dépouillé pas léger dépouillé parce que c'est lourd comme texte hein, et du coup tu vas voir que la musique est pas légère non plus mmh. Voilà, et qui se finit sur une quinte à vide. Euh, sol, Ré. Euh, du coup, après le Tuba Mirum, room c'est le rex Nd, Qui lui commence en Sol mineur, mais qui a toute une partie instrumentale qui permet de revenir en Ré mineur. Donc on est en Sol, mais on ne sait plus quoi, parce que la quinte est ouverte. Ceci dit, on sait, puisque c'est dans le contexte que c'est un sol mineur. Voilà, pour la partie instrumentale. La prochaine fois, on s'occupera du ténor. Euh, mais je pense que pour ce coup-ci, on en a déjà pas mal fait. Effectivement, ça fait encore une demi-heure pour cet épisode-là. Celui d'avant, euh, je ne l'ai pas encore monté, mais je pense qu'il est plus long que ça. Donc, on va être bien. La prochaine fois, donc le Room, on termine sur le ténor et une écoute du morceau en entier qui dure, tu as vu, un petit peu plus de 5 minutes. Oui, pas loin de 6. Voilà pour ça. Donc comme toujours, n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, de le faire. Je t'invite, comme toujours, à me laisser un pouce et activer la cloche. Et tu trouveras encore mon dossier en description concernant le... Compotable, le compagnon, qui te donnera des clés pour euh, suivre bah, donc ces épisodes d'une manière un peu plus aisée. Et pour toi, si tu souhaites, euh, aborder la composition, euh, j'y apporte quelques éléments qui pourront te servir. Voilà, euh, merci de ton écoute et à bientôt. Ciao, ciao.